beaucoup d'aisance. Votre éthique du travail sera très respectée et sera un exemple à suivre. Vous serez énergique et méthodique et rien ne peut vous ralentir. La seule chose dont je dois vous avertir que vous pourriez avoir une petite sensibilité émotionnelle, mais elle est passagère. Donc n'ayez pas de soucis, la chance vous sourit, alors profitez-en. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans la balance, votre deuxième maison. Des dépenses faites discrètement, sans l'accord de votre partenaire, pourraient être un sujet de quelques irritations au niveau de votre foyer ou bien peut-être une relation amicale avec quelqu'un qui ne plaît pas à votre douce moitié pourrait aussi perturber votre tranquillité d'esprit. Mais vous aurez assez de patience et de tendresse pour absorber la frustration de votre partenaire. Essayez de ne pas avoir recours à des moyens destructifs pour vous aider à tolérer certaines situations, par exemple comme l'alcool ou la drogue mais plutôt utiliser l'énergie du sextile entre la Lune et votre gouverneur Mercure pour parler et écouter ainsi que discuter ouvertement de ce que vous ressentez et les prochaines journées, cette aptitude sera plus favorisée et plus accentuée. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM.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 potentiellement été brisé dans les derniers jours. Je parle de vos relations. Toutes les énergies de cette période favorisent les échanges tendres, romantiques et amicaux. C'est tout ce que j'ai pour vous, chères Vierges. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Euh, je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.